Bonjour, aujourd'hui, euh, samedi, le 10 février 2018. Écoutez, euh, je vais vous parler d'identité aujourd'hui. Je pense que ça, ça intéresse tout le monde, parce que tout le monde va voter cette année. Hein, à l'automne, on s'en va voter ici au Québec. Tout le monde a des comptes de banque aussi. Tout le monde est endetté ici. Tout le monde euh, paye des impôts et des taxes. Euh, les gens ne savent pas où va cet argent-là, bien que... Vous savez que le gouvernement vient de créer deux autres, euh, deux autres euh, lieux euh, de paradis fiscal. C'était dans le journal de Montréal d'hier. Alors que le gouvernement, Revenu Québec, Revenu Canada, c est, c est, ces espèces de, de gens qui se moquent de tout le monde, continuent à traquer euh, les particuliers, les entreprises. Euh, faire la vie et le beau temps, alors qu'il n'y a pas de loi, il n'y a absolument rien. Mais n'oubliez pas une chose, c'est que, pour payer des taxes et euh, payer des impôts pour avoir un compte bancaire, il ne faut pas exister. Aujourd'hui, là, on parle d'identité. Il euh, n'y a pas personne, je pense, qui est allé plus loin que moi là-dessus, sur la question de l'identité sur la planète. On est 8 milliards, ça s'applique autant en France, en Belgique, aux États-Unis, en Chine. Ce que je vais vous expliquer là, là c'est mondial. Ça regarde tout le monde. Quand vous allez avoir ça, ben, traduisez-le dans la langue que vous voulez. expliquez la parce que ce qui arrive ici au Québec et au Canada, c'est ce qui arrive partout sur notre planète Terre. Donc, euh, je commence comme ceci. Je m'adresse aux dirigeants de la campagne Qué Québec Vie et aux peuples humains non juridiques qui vont voter ou annuler leur vote à l'élection 2018 du Québec cette année. Donc, les Tibétains déclarent l'âge utérin de l'enfant à un an, contrairement au monde juridique, qui ne reconnaissent aucune existence humaine dans les pays industrialisés de toute personnalité juridique constituée sans conception naturelle, dans la forme d'une personne physique, par le prénom courant, synonyme d'humain, dans le dictionnaire de droit québécois et canadien de Maître Hubert Reed. La personnalité juridique est composée de l'humain, personne physique, qui est une personne physique, par son prénom juridique, qui est un prénom courant, et du surnom patronymique, donc du nom de famille, immatriculé du numéro d'assurance sociale. Ça, c'est dans leur monde juridique, d'avocats, de notaires, de juges afin d'assujettir l'humain, qui n'est pas une personne physique ou morale. Exemple, M. Normandin. Hein? Euh, ça, c'est la personne physique et morale, mais un humain, c'est pas M. Normandin. C'est supposé d'être, euh, dans le fond, son nom de baptême. Comme moi, mon nom de baptême, c'est M. Jacques-Joseph-Antoine-Pierre. Et si moi, je vais avoir un nom courant, comme Antoine, c'est moi qui décide, c'est pas le gouvernement. Alors qu'actuellement, c'est le gouvernement qui décide de vous identifier et non vous. Et euh, quand vous avez été baptisé, ensuite de ça, vous allez passer par la déclaration, d'enregistrement, de déclaration de naissance vivante. Et le nom de vos parents, c'est des noms courants, c'est leur prénom juridique et leur nom de famille juridique. Donc, ils sont des choses. Même si vous avez un nom de baptême qui n'a pas de nom de famille... Quand ils ont signé, vos parents là, ont signé l'enregistrement de déclaration de naissance vivante, bien, ils l'ont signé euh, sous forme d'objet, alors qu'ils n'étaient pas au courant qu'ils sont des choses. Donc, je, je continue ici. Euh, exemple, M. Normandin. Euh, donc, euh, on peut euh, dire qu'en fin d'assujettir l'humain, qui n'est pas une personne physique ou morale, exemple M. Normandin, à renoncer, à son humanité naturelle. Donc, les gouvernements demandent que nous, que nous renoncions à notre humanité naturelle afin d'assurer, afin que cet être humain-là puisse assurer sa subsistance d'humain qui n'est ni une personne physique, ni une personne morale de la personnalité juridique. Euh, donc, euh, si on dit ici alors que le fœtus, vous savez que le fœtus tibétain, est un humain de conception naturelle et spirituelle. Okay? Cet humain, qui n'est pas une personnalité juridique, n'est ni une personne physique inanimée et intemporelle, c'est-à-dire n'est ni une fiction par absence d'entité, comme le stipulent nos lois civilisées. Donc, comme euh, le stipule nos lois civilisées par le prénom et par le patronyme courant. De la personne physique. Le patronyme, bien, vous savez que c'est le nom de famille, donc c'est une association de personnes, ça devient une personne morale, née de la loi 6 du Fruit d'Or de l'an 2, du 23 août 1794, du fait que cette loi de Napoléon Bonaparte est une loi cachée au peuple par les notaires, les juges, les avocats et les avocates, membres du barreau de la province de l'an 2000 à 2018 du Québec, enregistré au numéro d'entreprise du Québec N.E.Q. 8814-180-145 et ça c'est un numéro d'enregistrement au bureau du registraire des entreprises qui appartient au Revenu Québec et qui s'applique contre l'article 91-29 de l'acte de l'Amérique du Nord britannique de 1867. Donc, je fais maintenant référence à la loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes et des tissus et la disposition des cadavres. C'est la loi RLRQ, chapitre L-0.2. À l'article 1J, qui interprète l'expression défunt comme étant un fœtus. Écoutez bien là, la loi dit qu'un défunt, c'est un fœtus. C'est aussi comme étant un cadavre, non pas une personne, mais le corps ou le cadavre d'une personne décédée. Donc, c'est une personnalité juridique. Ou comme étant un enfant mort-né, c'est certain. Un enfant mort-né, c'est normal, puisque le fœtus est un défunt. Et pour naître, il faut être un embryon, ensuite il faut être un fœtus, pour se développer, devenir un enfant et permettre à la mère, ensuite de ça, à la maman, d'accoucher, donc d'avoir son enfant. Cette déclaration-là, que je viens de vous réciter actuellement, que je viens de vous dire, là, euh, est, pré euh, est précitée, se confirme par la loi de l'État national et délictuel du Québec, la loi RLRQ 1985, chapitre C-46. Donc, c'est la loi, c'est le Code criminel, si on veut, du Canada. C'est pas, pas RLRQ, c'est LRC, excusez-moi. C'est le Code criminel canadien, LRC 1985, chapitre C46, qui stipule « Quand, quand est-ce qu'un enfant devient un être humain? » C'est à l'article 223.1 du Code criminel qui stipule « Un enfant devient un être humain au sens de la présente loi, donc du Code criminel, Lorsqu'il est complètement sorti vivant du sein de sa mère, qu'il ait respiré ou non, qu'il ait ou non une circulation indépendante, et que le cordon ombilical soit coupé ou non. On s'entend bien là-dessus. Cette révélation est révélée secrètement dans la formule D, numéro 149-844, qui est ma formule à moi, qui vient du ministère de la Santé et des services sociaux du Québec, c'est l'enregistrement de déclaration de naissance vivante du ministère de la Santé et des services sociaux du Québec. Euh, naissance vivante, ce pléonasme, a son contraire, qui veut dire mort sans vie. Et le texte formulé en marge de ce document-là, de ce, de ce papier-là, en marge supérieure de cette formule-là, est le suivant, je vais vous lire ce qui est écrit dedans. C'est écrit... Écrire lisiblement avec une encre indélébile, ceci est un document permanent. Chaque information doit être donnée minutieusement. Cette formule, placée une, dans une enveloppe sur laquelle Statistique fédérale franco, pénalité pour usage illégal de 50 et correctement adressée, jouira de la franchise postale. Oui, me l'envoyer. Et le gouvernement, quand il m'a ça, il me l'a envoyé par courrier recommandé, c'est les autres qui ont payé pour ça. La citoyenneté est définie par la nation à laquelle l'individu doit allégeance. Donc, on fait allégeance non pas à la reine, mais à une citoyenneté, à une nation, et non à la reine. pas normal, moi n'ai jamais fait allégeance à une chaise, à une table, à quoi que ce soit, ou à une chose quelconque. Le terme « canadien » s'applique à toute personne qui jouit des droits que lui confère sa citoyenneté au Canada. Est désigné sous ce terme « toute personne née au Canada qui, subséquemment, n'a pas acquis d'autre nationalité ». L'origine raciale sera indiquée en disant à quel peuple chacun des parents appartient. Ouh. Quelle est leur race, soit anglaise, irlandaise, écossaise, française, allemande, russe, ukrainien, rutenne, entre guillemets, etc. On ne doit pas se servir des mots canadiens ou américains, car ils expriment la citoyenneté. Et la citoyenneté ne désigne ni race, ni peuple. Donc un citoyen n'a ni race, ni peuple. Donc, si on revient en arrière, on sait bien hein, qu'un défunt, c'est un fœtus. Puis, euh, je vous l'ai expliqué aussi à l'article 221 du Code criminel qui dit à quel moment un enfant devient un être humain. Donc, ce n'est pas Dieu qui le décide, ce n'est pas la nature, c'est les avocats, les juges et les notaires. Cette formule D, numéro 149-844, représente les six derniers chiffres. Du certificat de naissance du patronyme numéro 11-95104-149-844. L'identité désignée dans le certificat de naissance du directeur de l'État civil, qui vient de, dont le numéro, je viens de vous l'énumérer, est fondée sur un survivant du défunt fœtus identifié par les prénoms juridiques choisi par le ministère de la santé publique dans le désordre du choix du nom de baptême. Donc, moi, mon baptême, mon nom de baptême à moi, c'est Jacques-Joseph-Antoine-Pierre. Le nom de baptême écrit en nom propre devient un nom commercial écrit en lettres moulées. Et euh, dans l'enregistrement de déclaration de naissance vivante, ils ont écrit Joseph-Jacques-Antoine, ils n'ont pas mis Pierre. Puis ça, c'est écrit en lettres moulées. C'est obligé de l'écrire en lettres moulées, désignant la forme juridique 22 pour votre prénom juridique et la forme 11 pour le patronyme désigné dans la formule D149-844, du fait que même en l'absence d'un des quatre noms du baptisé, un nom manquant n'est pas une erreur, de même que le nom légal et le prénom courant usuel des parents ne sont pas leur nom de baptême, en plus d'ajouter en complément alter ego leur patronyme juridique respectif, les identifiant juridiquement, comme M. Normandin, Mme Lagacé, donc les identifiant juridiquement par des autorités législatives et judiciaires eux-mêmes, ayant déclaré défunt le fœtus, qui est le produit de la conception naturelle de l'enfant humain durant sa période de développement prénatal, à partir du stade embryonnaire, lorsqu'il commence à se former à partir des caractères du genre humain. Ah, J'oubliais euh, l'article 4.1 de la loi LRC 1985, qui est une loi fédérale, chapitre B3, la loi sur l'impôt, euh, sur la faillite et l'insolvabilité, qui déclare que la personne physique n'a pas d'entité. Et l'article 1436 du Code civil du Québec de 1991 déclare que la personne raisonnable est une fiction, malgré tout propos sur l'intégrité dont le caractère et la qualité incorruptibles représentent une conduite. Euh, et des actes irréprochables sur un mineur de 14 ans et plus. Ils disent un mineur de 14 ans et plus considéré défunt <coughs> dans son état fétal, puisqu'oubliez pas qu'un fœtus, il est mort, bien qu'on vienne de là quand même, mais il est mort, en droit il est mort, dans son statut de personne physique, de personnes raisonnables, selon l'article 1 du Code civil du Québec, RLRQ 1991, chapitre 6 et Q 1991, stipulant la personne raisonnable possède la personne physique de son prénom et la personne morale patronymique, selon les articles 6, 11, 12. Euh, donc, 6, 11, 12, ça c'est la loi sur les corporations chapitre C-38 de l'État national du Québec. Donc, nous vivons et finançons chaque seconde, par les impôts et les taxes, un holocauste, un holocauste par infanticide impuni, commis par nos gouvernants démocratiques, législatifs, judiciaires, etc., qui s'adressent à personne. N'oubliez pas, c'est bien écrit dans la loi que quand il vous, il vous envoie une, un document quelconque, il s'adresse à personne, comme l'explique la loi sur la protection de l'information du gouvernement fédéral, chapitre o 5 de 1985. Les articles 374, 383 et 384 du Code civil du Bas-Canada de 1866 à 2001 stipule, puis ça c'est la commune Law, hein, parce que la commune Law a été supprimée ici au Québec et au Canada, au Québec en tout cas en 2001. stipule que nous sommes des meubles vifs qui se déplacent comme des animaux, c'est-à-dire ni homme ni humain, par la définition de l'expression défunt. Je suis monarchiste catholique et je me suis ab abandonné à Dieu par ma foi en lui et je crois « Tout ce qu'il faut, qu faut de l'Esprit-Saint pour révéler et enseigner la vérité contre toute forme de confidentialité et contre l'immunité des autorités publiques qui sont métamorphosées dans leurs fonctions en fiction et en absence d'entité par les lois qu'ils ont eux-mêmes adoptées illégitimement, anticonstitutionnellement et illégalement par décision de la Cour supérieure du Québec au dossier judiciaire 700-17-012-481-155. Ça, c'est au palais de justice de Saint-Jérôme dans le fameux dossier de M. Euh, Paul Leblon euh, qui a tout simplement fait déclarer par le juge Jean-François Michaud personne, ni lui, ni personne dans le palais de justice ne peut faire la preuve de la légitimité de la constitutionnalité et de la légalité de la Cour supérieure du Québec mais, mais jugements obligeaient les notaires, avocats juges, huissiers, greffiers à observer et appliquer l'article 1 de la Charte des droits et libertés de la personne et il en est de même pour l'article 1 du Code civil du Québec de 1991 aucun ils cet article du Code civil et ce même article de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec sans être punis. Ils ne sont pas punis, ils violent eux-mêmes les lois, donc les notaires, les juges, les avocats, euh, les huissiers, okay, les greffiers, tout ça. Ils ne sont pas punis, et violent tout ce qu'on peut prétendre. Quiconque n'est pas puni par immunité en vertu de l'arrêté en conseil, chapitre 53 de 1897 du Québec, déconsidère les lois, les jugements et même la Constitution, qui constitutionnalise ces lois par la confirmation de ce qui précède. Écoutez bien ça. La Cour municipale de Montréal, au dossier judiciaire 721, 773, 710, déconsidéré. ça c'est un dossier judiciaire qui a été déconsidéré, par la juge Sylvie Gérard, au dossier 748-257-110 de la même Cour municipale. Et il en est de même de la Cour du Québec au dossier 200-22-028-373-041, euh, qui est déconsidéré par le dossier judiciaire 500-61-24-0017, 088, de la poursuivante, le barreau de la province 2000 à 2018 du Québec, de sa même cour de 1988 du Québec, et finalement, il en est de même du dossier judiciaire 460-36, 000084-046 de la Cour supérieure du Québec, déconsidéré, hein, ce dossier-là est déconsidéré, par le dossier judiciaire 460-36-000240-143 du juge Gaétan Dumas, ayant caviardé le repiquage audio sur mon identification quand je me suis identifié je me suis identifié en disant ceci au juge à la cour c'était enregistré je vais m'identifier comme me l'a autorisé le juge Godbout mon nom c'est Jacques-Joseph-Pierre-Antoine Normandin, le représentant autorisé de Jacques-Normandin. Et euh, le juge Gaétan Dumas de la Cour supérieure a renversé euh, cette euh, désignation euh, qui a été reconnue euh, dans le dossier judiciaire euh, du juge euh, Rénal Fréchette au dossier 460-36. -000084-046, euh, et il a aussi déconsidéré le dossier judiciaire du juge Godbout 200-22-028-373-041, sans qu'il y ait appel devant la Cour d'appel du Québec. Donc, on appelle ça de l'anarchie ici. On appelle ça du désordre, de l'ordre dans, dans leur désordre judiciaire. Donc, le juge M. Serge Champoux, a été précis, lui, en acquittant M. Drazen de son prénom, Tomic, et euh, M. Drazen, qui se trouvait à être son nom de famille, et de son prénom Tomic au dossier judiciaire 455-01-011755-117, pour interversion du nom légal, donc euh, du patronyme, au prénom concluant que l'acquittement du prévenu en matière pénale et criminelle euh, a été tout simplement la conclusion du fait qu'au lieu d'appeler euh, le monsieur en, en question, M. Drazen, parce que c'est son nom de famille, ils l'ont appelé Monsieur Tomic, qui est son prénom, et la Cour interdit d'appeler quelqu'un, par son prénom, Monsieur Jacques, Madame Claire, Mademoiselle Louise. C'est interdit, sinon vous gagnez votre cause, parce qu'un humain, même si c'est un prénom courant qui ne vient pas de son nom de baptême, le juge Champoux a reconnu qu'une personne physique n'est pas constituée en droit, n'a pas de droit, c'est une entité qui n'existe pas. C'est seulement la personnalité euh, juridique qui est le patronyme, le nom de famille, donc M. Champoux, M. Normandin, M. Lessard, ainsi de suite, qui est considéré par les tribunaux judiciaires. Donc la Cour supérieure du Québec au dossier judiciaire 700-17-012-481-155 a déclaré par le juge Jean-François Michaud que ni la légitimité la constitutionnalité et la légalité de la Cour supérieure du Québec. Présentement, euh, c'est-à-dire que ni lui, ni aucun dans le palais de justice de Saint-Jérôme n'avait la capacité de prouver la légitimité, la constitutionnalité et la légalité de la Cour supérieure du Québec par le dossier 700-17-012-481-155 du dossier de M. Paul leblanc Présentement, la Cour supérieure du Québec au dossier judiciaire 200-17-026-289-173 poursuit actuellement, au moment que je vous parle, la Cour du Québec parce qu'elle exerce le pouvoir de contrôle et de vérification des décisions rendues par sa propre juridiction, par sa propre Cour du Québec, rendues par d'autres juges, et il en est de même des cours municipales et de la Cour supérieure elle-même qui refusent, tous, toutes ces cours-là refusent d'interjeter appel en Cour d'appel du Québec. Donc j'ai utilisé ces lois devant les juges depuis plus de 25 ans sans succès, puisqu'ils sont des dieux par l'article 3 du Code de procédure pénale du Québec, qui les dresse au-dessus des parlements, au-dessus des lois, des constitutions et de l'humanité, de l'humanité non juridique. Il y a par contre quelques juges qui m'ont donné raison, il y en a huit qui m'ont donné raison, et je salue, je salue ces juges-là, haut oh, la main, parce que ces gens-là, vraiment, pour les centaines de juges qui jugent ici, euh, ont un peu renversé, si on veut, euh, euh, l'importance des marchés boursiers, des banques et euh, de l'économie qui est sabotée par nos gouvernements, par nos gouvernants. Donc, puisque l'exception confirme la règle, croyez-moi, il y a huit juges qui m'ont donné raison directement ou indirectement par leur jugement, ayant permis d'appliquer il y a trois jours la sûreté, la fameuse sûreté que parle euh, M. Peter euh, Daou selon l'article 1 de la Charte des droits et libertés de la personne, du fait qu'aucun avocat ne veut représenter un justiciable qui en connaît plus que les avocats eux-mêmes ou qui met échec et mat l'avocat dans sa confidentialité et dans son silence, à perpétuité, en demandant sa sûreté pour pouvoir lui-même essayer de se trouver quelqu'un pour le représenter devant le juge. Et le juge euh, a tout simplement accordé son autorisation euh, au justiciable et lui a donné euh, sa sûreté. Il euh, y en a qui m'ont dit que la sûreté était de 190 par jour euh, d'emprisonnement. Il, il a été emprisonné pendant six jours. Euh, J'ai entendu dire ben, que c'était autour de 700 qu'il a reçu par jour. Donc, euh, ça, je pourrais vous revenir là-dessus. On est en train de finaliser ce dossier-là. Je remercie euh, les juges de la Cour du Québec euh, et de la Cour, euh, écoutez, de la Cour supérieure. Il n'y en a rien qu'un qui m'a vraiment donné raison, c'est le juge Furénal Frichette. parce que les autres juges de la Cour supérieure qui poursuivent la Cour du Québec ont renversé eux-mêmes euh, les décisions euh, euh, sans que personne n'ait interjeté appel devant la Cour d'appel du Québec. Et moi, depuis 2004, je n'ai plus le droit à mon permis de conduire. carte de chance m'a dit, pas moi ma personnalité juridique, parce que moi, je suis un être humain. Donc, moi, je ne suis pas un fœtus, un défunt. Je suis un être humain baptisé. Moi, j'ai tout gagné, ça, par le juge Godbout, par le juge bisson nos fontaine de la Cour municipale de Montréal, par le juge Godbout et euh, Bradley de la Cour du Québec. Euh, j'ai gagné ça aussi par le juge Feu-Rénal-Fréchette de la Cour supérieure du Québec. Euh, et aussi, ben, je peux dire que euh, le juge Serge Champoux, en janvier 2017, euh, dans le dossier de Drazen Tomic, a reconnu l'importance de respecter l'identité. Même si c'était une personnalité juridique Drazen et une personnalité juridique Tomic, au moins il a reconnu qu'on ne peut pas dire M. Tomic, qui veut dire M. Jacques, il faut dire M. Drazen, qui veut dire M. Normandin. Vous comprenez? Donc, c'est quand même déjà un bon départ sur la question de l'identité. Donc, n'oubliez pas que cette année, vous allez voter à l'automne et tous les gens qui euh, vont voter, qui, qui veulent annuler leur vote, doivent apporter avec eux, avec eux un stylo. Euh, aller dans la boîte euh, de scrutin, tout simplement aller euh, dans, dans l'isoloir pour euh, tout simplement annuler votre vote, donc faire un X sur tous les candidats à l'encre, vous pliez ça, vous retournez au scrutateur, vous lui donnez, le scrutateur va déchirer le talon, et vous, vous prenez le bulletin de vote, et au lieu de le mettre dans la boîte de scrutin, vous le mettez dans vos poches, ça vaut 800 000 Écoutez, pour quatre ans, ça donne, ça, ça, représente environ 1000 milliards. Entre 800 milliards et 1000 milliards que le gouvernement va chercher par les électeurs pour euh, permettre au gouvernement de fonctionner. Alors que la dette actuelle, euh, annuelle, présentement, euh, dépasse les 272 milliards au Québec. Puis là, ben, il va aller chercher environ 200 milliards par année. Alors que la dette au Québec est de 272 milliards. Puis ça, ça ne comprend pas le, la, votre fameuse dette à vous. N'oubliez pas que l'impôt vous ramasse des impôts. Là, le gouvernement, du Québec et le, le Canada, ramasse des impôts alors que vous êtes endetté de 174 de vos revenus, 174 il n'y a aucune loi qui permet à quelqu'un qui est endetté à 174 de ses revenus de payer des impôts. C'est pour ça que le recours collectif contre le ministère du Revenu, l'année passée, bien, on a deux documents qui ont été signifiés par le huissier et on a gagné. Donc, j'ai envoyé un document sur un paquet de reproches formulés dans les procédures. On appelle ça un « impeachment ». Oui, ça se trouve à être une mise en accusation. Et euh, les destinataires du gouvernement qui ont reçu ça devaient signer le document et nous le retourner pour contester les infractions qu'on leur reproche à ces institutions publiques-là. Ils n'ont rien fait. Donc, on a gagné. Et suite à ça, par lui-ci, on a expédié un document dans lequel on déclare notre triomphe contre le gouvernement du Québec et contre le fédéral, du fait qu'ils vous volent alors qu'ils viennent chercher des impôts, alors que vous, vous êtes endetté de 174% de vos revenus, c'est pour ça que vous êtes pauvre. Comment vous voulez, si vous faites 100 000 par année, vous en devez 174 000. Comment voulez-vous réussir à payer vos dettes? Et c'est une escalade d'endettement. Moi, le projet qu'on avait à revenu euh, dans le recours collectif, c'est de tout simplement taxer 2 à l'Association canadienne des paiements en argent agio. Donc, c'est comme de l'argent intérêt. Euh, c'est de l'argent qui sort de nulle part, qui vient tout simplement d'un trait de plume, et que que, que l'Association canadienne des paiements euh, d'un trait de plume va donner des milliards, justement, au gouvernement pour qu'ils puisse fonctionner, pour que les gens continuent à consommer et dépenser et faire fonctionner les banques. Donc, il n'y a pas personne qui va payer ça. C'est de l'argent comme de l'argent intérêt. Et n'oubliez pas que euh, de l'argent intérêt, c'est de l'argent qui part de nulle part, qui ne vient d'aucune production. Ça vient de nulle part. Donc, automatiquement, cet argent-là, qui vient de nulle part, ne peut pas euh, être réclamé par un citoyen, même euh, par une personnalité juridique, même par un fœtus. Un fœtus, hein? fœtus c'est un défunt. Directeur de l'État civil, je vous avez un document là actuellement, là, et euh, le document, là, c'est bien écrit, là, si vous voulez avoir votre sûreté, est-ce que la personne en question elle est dé décédée ou est-ce qu'elle est en vie vous devez biffer décédé parce que le fœtus, le fœtus, c'est un défunt. Et automatiquement, en, en, en biffant décédé, c'est le directeur de l'État civil qui a toute la responsabilité de votre personnalité juridique. Il est obligé de vous remettre votre bon, votre sûreté. Il est obligé de vous remettre l'argent qu'ils ont créé sur vous. Mais il faut faire attention. Il ne faut pas jeter un système à terre. Donc, c'est selon les besoins... Mais c'est pas normal qu'il y ait des gens actuellement qui sont obligés d'être cordés, là, deux, trois familles, dans le même logement pour être capable d'arriver, pour être capable de manger. Il n'y a plus d'intimité, il n'y a plus de confort humain. C'est seulement les gens, le moindrement riches qui sont endettés quand même par-dessus la tête, qui réussissent à avoir quand même euh, une certaine intégrité euh, de leur existence, euh, de la façon qu'ils vivent, donc un certain confort acceptable. Mais encore là, vous voyez, quand on est confortable qu'on est endetté de 174 le gars qui fait un million par année, il est endetté de 174 La même chose que celui qui fait 10 000 pièces par année il est endetté de 174 Sauf que celui qui fait un million par année, lui, bien, il y a les paradis fiscaux, il y a l'évasion fiscale, il y a tous les programmes de Revenu Québec et Revenu Canada sur les paradis fiscaux, l'évasion fiscale et tout ça. Et moi, imaginez-vous que j'ai fait de la prison par ces voleurs-là qui m'ont tout simplement emprisonné puis ça, c'est des avocats, des juges du Barreau du Québec. Puis pourtant, jamais euh, je ne vais pouvoir blâmer Julie Beauchesne parce que j'ai re reconnu dans, dans son exercice qu'elle avait une bonne foi, mais qu'elle était soumise au ministère de la Justice, aux employés de Justice Québec, et qu'elle ne pouvait pas faire autrement. C'est comme quand j'ai débattu de l'article 93, l'abrogation de l'article 93 en 1997, la juge Ginette Piché me l'a dit carrément. Elle a dit, je ne peux pas aller contre la décision du gouvernement. On doit abroger l'article 93 de la Constitution canadienne. On doit abolir l'enseignement de la religion dans les écoles. Alors qu'on accepte ici toutes les religions du monde, on est une terre accueillante ici. Et moi, ben, j'ai débattu de ça, puis ça n'a pas fait les manchettes. Non, c'est n'est pas dire que je vais devant les tribunaux. Là, je fais une un impeachment, et euh, c'est Mme Aline Lafont qui est sur Facebook, qui fait la démarche. Et il y a plusieurs personnes qui l'entourent. Elle est bien organisée. Et ça va avoir lieu cette année, sans doute autour du mois de, ju de juillet. Donc, vous allez suivre les développements de ça. Je vais quand même vous tenir au courant. D'une façon ou d'une autre, vous allez en entendre parler. Donc, sur ce, aujourd'hui, samedi, le 10 février 2018, je vous souhaite un bon week-end et partagez ça. Merci.